Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau live, pour cette nouvelle soirée Vous êtes déjà comme tous les soirs une quinzaine en moyenne à attendre un petit peu Il y a du monde, il y a du monde, vous êtes déjà actifs, vous êtes en train de parler tranquillement GTA Best qui est ici, toujours du Maroc, Letty qui est là, Prodici qui est là Il y a Reda, The Life King, tout le monde est là, merci à tous, ça fait extrêmement plaisir Et bah de vous retrouver pour une nouvelle soirée les amis euh, salut à toi GTA Best. Salut Comment allez-vous tous les amis Ça fait plaisir de vous retrouver. Ce soir, petite pause au Guards Legacy. On va partir plutôt sur euh, du Crash Bandicoot. On va finir Crash Bandicoot et euh, sans doute attaquer Crash Bandicoot 2 parce qu'on était quand même à toute fin. Hein. Euh, hâte de te voir rager, ça va Et toi bah Écoute, pour moi ça va. On, on en reparle dans deux heures, voir euh, si ça va... Euh, toujours aussi bien mais en tout cas toujours très heureux de vous retrouver les amis euh, bah pour, pour une nouvelle soirée euh, en live Tac je finis de partager parce que j'étais un petit peu à la bourre Est-ce que voilà tac hop et hop voilà ça c'est fait Salut mon Chris prêt à rager <rire> Bah ouais c'est comme ça c'est la vie On est toujours prêt à rager dans la vie mais vous inquiétez pas euh, J'ai du skill maintenant si, on, si je me souviens bien, quand même, je m'en étais pas trop mal sorti. Euh... Ouais, non, c'était catastrophique aussi. J'essaie de me faire une raison, mais non, c'était une catastrophique. Tu feras peut-être un un psychiatrique. Jamais, jamais, jamais. J'ai je, je, quand même le mental et les nerfs solides, même si euh, Crash me les met à rude épreuve. Mais euh, j'ai quand même les, les nerfs, des nerfs d'acier, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous allez bien, en tout cas, vous Aujourd'hui, c'est... Euh, c'est tous les célibataires en, en, en, qui sont sur le live, c'est ça <rire> Ou ceux qui, ceux qui euh, s'en foutent royalement de, de leur couple, c'est ça C'est soirée Saint-Valentin. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Plinks, du coup. <rire> il, il fait quoi, Plinks il est, euh, il est en train de, de, de pleurer sous la douche, c'est ça <rire> euh, Yes, Reda annonce. Euh, euh, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a euh, Qui c'est qui a 15 ans Ah, j'étais à Best, il a 15 ans 15 ans voilà, c'est tout jeune, ça. C'est tout jeune. Et Younes qui arrive. Comment ça va, Younes Moi, ça va super pour le moment. On verra, comme j'ai dit, on verra euh, lorsque l'on sera sur les îles Insanity. On va lancer dans 2-3 minutes. On verra si, euh, si c'est toujours aussi... Euh... Est-ce qu'il y a le, le jeu, d'ailleurs, dans la play Parce que... Hop Bien sûr, on rappelle les amis, hein. support physique, support physique, Hop, du coup le jeu est installé, tout est bon, euh, rage pas trop mais non, pas de rage ce soir, on est sur la fin du jeu, pas de rage, pour moi euh, je sens même que ça va être easy, qu'en une demi-heure on va finir Crash Bandicoot 1 et qu'on va enchaîner sur Crash Bandicoot 2, j'ai un pressentiment les amis. J'ai un, un étrange pressentiment et je vais même vous le prouver maintenant, vous savez quoi, regardez. On va lancer tranquillement, en plus, toujours avec la DualSense Edge, donc là, du coup, je vous dis pas, les amis, on va, on va les torcher. La famille, demain, je ne vais, euh, vais pas pouvoir être là ou peut-être demain, surprise, que demain, j'ai été invité dans un télécrochet sur M6 pour les 20 ans de la New star. Ah, bah bien, bien, bien, mais du coup, euh, tu vas passer à la télévision ou, euh, ou c'est dans le public c'est ça qui nous intéresse de savoir là du coup. Hop. Tac. Eh mine de rien, il me manque que 6 trophées sur Crash Bandicoot. Il me manque que 6 trophées. C'est les plus durs. Profite bien en tout cas, Reda. Profite bien. De toute façon, il y aura toujours le, le replay. Hein. Il y aura toujours le replay pour euh, pour checker. Euh, pour checker. Hein, pour ceux qui ne peuvent pas être là tous les soirs. Il Via les replays. Souvenez-vous, les jeux Rockstar, c'est sur Rockstar Mag. Les jeux Naughty Dog, c'est sur Naughty Dog Mag. Et euh, les jeux, on va dire, un petit peu. Euh... Les, les jeux un petit peu, on va dire, bah, comme Hogwarts Legacy, c'est sur ma chaîne perso. Tac. Les deux. Ah, mais tu passes aussi. Tu vas chanter Reda. Tu vas chanter Reda. C'est quoi ça Enfin, tu. Sérieusement J'ai vu la vidéo récemment que c'est parfait comme d'hab. Ben merci, merci, merci. Merci beaucoup. Et salut euh, Derrickson, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne Derrickson, bienvenue, bienvenue. Allez, c'est parti, Joe's... De... Ah mais il y avait un truc là-haut. Light out. Et il nous reste... C'est le dernier niveau je crois. En vrai, on est vraiment à la fin. Hein. On est vraiment à la fin. Salut, euh, Egva. Bienvenue à toi. Ah, t'es dans le public. J'allais dire, euh, j'allais dire, c'est quoi ce, c'est quoi ce truc, quoi Bon, c'est vrai que celui-là, il m'a fait particulièrement rager là. Ah, c'est bon les araignées. Hein. On en a assez avec Hogwarts Legacy là. J'ai fait n'importe quoi, ouais, j'en étais sûr Putain dégoûté j'ai perdu mon masque C'est pas bien, on en récupère un ici Hop, petite vie qui arrive Qui fait plaisir Oh non, mais j'ai fait un petit saut! Ça veut dire d'avoir du crash en même temps, un grand fan. Bah, carrément, il y a une stade de très bon goût d'ailleurs. De très très bon goût. Waouh, 112 caisses! Ah, mais en fait, le niveau il est super long en fait. Je me rappelle plus du tout. Euh... Tac euh... Voilà. Euh... Pour le moment les amis On s'en sort quand même Pas trop mal On va pas trop s'emballer quand même voilà, <rire> voilà, Chris, tais-toi, tais-toi, Chris, tais-toi <rire> Wouah putain Là mon cœur il a failli s'arrêter deux fois d'affilée parce que... N'orage, n'orage, demain je passe à la télé pour M6... Euh, on a compris Reda Je partage sur Twitter, je suis BG. Merci alors Je partagerai tout à l'heure parce que là du coup je suis... Ah oh, non Ah je me suis fait griller par les... Par les chauves-souris Ah oh, non putain on recommence ici du coup. À chaque fois, je me trompe ici. Ah oh non Mais c'est quoi ce bordel euh... ah, J'ai été, j'avais été sûr qu'à tous les coups, quand... Quand... non Putain Et je bug complètement. Je bug complètement, c'est quoi ce bordel Putain, on a à nouveau plus de vie C'est quoi ce bordel Ce serait le moment de regagner une vie Genre maintenant là Ok là faut y aller maintenant Putain mais en fait... Oh non! Oh non, vous avez été tous témoins ici! Coucou mon Attila, comment ça va? Bon, allez, ça sent, on s'en ça c'est là les choses, ça sent, on qu'on avait que deux vies. Là, comme ça, on revient à 4 vies. On a bien 4 vies, hein? Ouais, bon, on revient à 4 vies. Salut Tintin! Bienvenue! Ouais, non, mais trop dommage, mais surtout, ouais, le seum, parce que là, on a tous témoins que c'est un gros bug! Un follow non et merci pour le follow euh, Car oh caro viper trop bien coucou merci pour le follow caro viper malin chena cr crachement Bandicoot, le best euh, ah mais il y a eu il y a eu un raid c'est un, un raid euh, de, de, de caro j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu euh, raid ah de vénus merci vénus merci ma vénus trop bien Merci beaucoup Tom. Hier, hier, on a le raid de Conquerax, ce soir le raid de, de Sophie. Mais c'est, insane. Merci, merci, merci, merci. Vous êtes au top et merci. Et bienvenue à toute, euh, toute la commune. Il y a Rome HD qui est là, il y a euh, Kelly Shinny euh, qui est là. Euh, avec plaisir mon Chris, Je vais manger. Je reste en lurk. Je te fais des noms bisous. Bon appétit, Soso. Et à très, très, très vite. Et encore merci pour ton, pour ton, pour ton raid. T'es au top. Au top, Bon appétit, des gros bisous à mon Conquer Et bienvenue à toute ta communauté Bienvenue à toute la communauté de, de Sophie Oh là là, ça là ça follow en masse là Vous êtes au top les amis Vous êtes au top euh, Avec plaisir mon Chris oh, ça j'avais lu, j'avais lu euh, Super et toi je passe euh, dans une émission oh, Reda, on a compris Reda <rire> On a compris J'ai une question Chris et Rockstar Mag euh, Est dans un building local ou quoi Rockstar Mag est dans un building local Cacato euh... les best, Bah oui, les cacato. Les cacato c'est les tops. Ils sont au top. Bon bah nous, ce soir, on... vous étiez avec quoi, avec Venus sur, euh, sur Hogwarts Vous étiez encore sur Hogwarts Nous, on fait une petite pause Hogwarts pour euh, rager un petit peu sur Crash Bandicoot. Wow. Tac. Bon, on va éviter de se faire piéger comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Merci en tout cas. Euh, Hogwarts Legacy. Eh ouais, tu m'étonnes. Il est incroyable le jeu. Il est incroyable. Et j'imagine que Sophie, ouais, vu comme elle le kiss c'était sûr. J'aime tellement le crash, j'avais plaisir de voir des likes dessus. Ah bah écoute. Euh, nous, c'est ce qu'on va faire. Euh... Oh non. J'étais en train de lire les commentaires. Oh non, et du coup, je perds mes deux masques. Oh non, le, la défaite. La défaite. Oh, la grosse défaite. Euh, du coup, avant de faire cet énorme fail, euh, je disais que Made in China, bah que nous, euh, on, on a bientôt fini Crash Bandicoot, là. On est vraiment à la fin. Mais que après on enchaîne sur Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, et qu'on va faire... Euh, Crashment des coups de 4, CTR, on fera pas même du crash-bash euh, Donc voilà, si tu aimes, euh, si tu aimes les crashs, voilà Une des meilleures licences, carrément Sauf pour les nerfs, des fois euh, ça fait euh, bien rager, mais carrément ouais Putain, je suis dégoûté, je viens de perdre mes deux masques Mais comme un, comme un débile en plus, hein Allez, on est bon, on est bon. Euh, je suis en train de regarder. Je voulais juste poser la question, est-ce que Rockstar Mag, pour travailler, c'est dans un building local ou c'est chacun... C'est chacun chez soi. Chacun chez soi. Il n'y a, a pas de locaux Rockstar Mag. Il n'y a pas de locaux Rockstar Mag, donc on, on bosse tous à distance. T'as terminé le jeu avec tous les diamants Made in China Mais, incroyable Tu as une... Tu as un mental exceptionnel Ok... Ok, ok... C'est maintenant J'en étais sûr J'en étais sûr J'en étais sûr bah ouais c'est maintenant que tu me donnes un masque putain J'en étais sûr que j'allais me faire niquer Bon c'est le moment de récupérer à nouveau une vie hein. Si on pouvait revenir à 3 vies, ce serait pas mal Non non non non non non Putain Non non non Putain mais c'est pas possible ce passage là euh... Bordel Mais en plus c'est mon cerveau qui marche mal hein. Parce que c'est super logique hein. Là, je meurs, mais mais hyper bêtement hein. Là, c'est vraiment mon cerveau qui... Il en grève. Il est en grève... Euh... <rire> Allez, vous savez quoi Vous savez quoi Allez. Ah merde Putain, ce bug La trentaine, Chris. Ouais, c'est ça. En stream, on a moins de concentration. C'est vrai. En vrai, c'est super vrai, parce que si j'ignore complètement le chat, j'y arrive mieux. Regardez. Le chat, je vous ignore pour passer ce niveau et là vous allez voir ça va être masterclass allez j'ignore complètement le chat regardez je vais même baisser l'écran du chat comme ça voilà je vois même plus et voilà je vous vois même plus Par contre, j'entends les follow donc merci à ceux qui viennent follow. Si le chat, vous pouvez expliquer à ceux qui, revient, ceux qui arrivent que... Tout simplement, je vous ai masqué pour me concentrer. Mais en tout cas, merci pour la personne qui a follow. Ah, j'en étais sûr, je me suis précipité, quel con Et le pire, c'est que je me suis précipité parce que je pensais au chat Dans ma tête, je suis en train de dire, putain, le chat, il doit être en train de rager parce que ça marche super bien. Putain, mais en fait, vous êtes en train de corrompre ma pensée, là. Même quand je vous vois pas, je pense à vous. Oh non, mais non, pas encore Ça rend fou, deux fois d'affilée que ça me le fait ça ici Je crois que c'est là que la dernière fois que j'avais jamais réussi à passer. Je crois que je t'ai resté bloqué ici. Mais oui Mais oui oui, je t'ai resté bloqué ici. Ouf. Par contre super, je suis passé mais j'ai zéro vie quoi. J'ai vraiment un intérêt d'être hyper méga concentré. Parce que alors pour finir le niveau avec zéro vie, bah je pense qu'en fait c'est tout simplement impossible. Ah bah super. Ah bah super. Génial. Oh non la caméra de merde Bon on était arrivé en plus Y'avait la caisse de fin c'était la fin du niveau Bon, je remets le chat momentanément. Le chat corrompt, ça marche trop bien. Mais oui, ça marche trop bien. Euh, c'est moi Zelda et Kirby, mes l'essence d'amour. Euh, qui c'est qui a follow tout à l'heure euh, J'ai vu qu'il y avait un... J'ai entendu un follow. C'était Poule. Merci Poule. Merci beaucoup. Euh... Putain, mais j'étais à la fin du niveau, bordel on était pas loin, non mais je... je... Là cette fois c'est la bonne. Mardi 14 février 20h30, là cette fois c'est la bonne. Et je ne masque même pas le chat. OH non Mais c'est quoi ça Mais c'est quoi ça Mais c'est n'importe quoi Wouhou mais, mais je boycotte Oh non mais non mais non La dernière était partie On, on va recommencer hein, parce que... Ce euh, sera la bonne à 20h31 en fait De voir Crash 2, <rire> <C 'est> foirer. <rire> mais bien sûr que si on va voir Crash 2, c'est vous là, vous croyez pas en moi et forcément, hein. waouh, putain, j'ai cru qu'il allait encore tomber. de l'oeil va être sur ce niveau. Jamais, jamais, jamais, jamais. Là, cette fois, on le torche. Non, mais non Mais non Ça, c'est vraiment un manque de chance quand même. Oh là là. Oh non Putain mais ce passage le passe nickel à chaque fois Oh non je t'ai passé Et c'est vraiment de l'arnaque Oh non mais ça, je vais péter un plomb Les... La caméra elle est trop mal foutue je, je vois rien du tout Bon bah il nous reste une vie hein mort tout à l'heure la caméra elle est super mal foutue là on dirait qu'il y a un tout petit saut à faire mais je crois qu'il y en a un, un gros en fait oh, la caméra elle est super mal foutue et ouais c'est la fin du niveau en fait OH NON Et j'ai perdu mon masque Mais c'est la double peine Mais c'est la double peine Mais c'est ma... Même... Putain Oh non. Oh non, la vie la On va recommencer parce que sinon la vie je perdais la vie. Donc euh... hors de question de perdre la vie. Je préfère la version PS1 le remake j'aime pas. Bah pourtant le remake c'est juste la version PS1 mais en 10 fois mieux quoi. Parce que c'est exactement le même gameplay, le même gameplay pourri d'ailleurs hein, le même gameplay euh, qu'ils ont pas modernisé mais avec des graphismes meilleurs. Donc euh, je comprends pas trop pourquoi euh... pourquoi tu n'aimes pas euh... Rance 18 88 pardon. Ouais, ah, 88. Rip toutes les vies. Non, mais on va les récupérer les vies, mais euh, rip le niveau bonus quoi. Waouh, putain, il s'est emballé là. Bah ben voilà T'as plus à réfléchir, le jeu est plus lent. Alors absolument pas. Clairement, euh, j'ai torché mais 10 000 fois le Crash Bandicoot 1 et, et 5, 4, 5 fois là. Et franchement, c'est les mêmes quoi. Hein. C'est vraiment juste un, un remake. Attendez, je me concentre. Ok, ok. Ok, let's go Bah écoute, c'est vraiment bizarre parce que je trouve que... Bah, bah, Par contre, il manque... Euh... Putain, le port il est en train de se faire... <rire> Mais comment ça se fait qu'il manque autant de boîtes en fait euh... Waouh comment il se fait démonter le prof crash <rire> bah, je comprends que tu sois un petit peu euh, que tu sois un petit peu sonné mon petit 1 2 3 3 niveaux les amis 3 niveaux et salut personne Bah écoute il faudra que je réessaye effectivement mais Euh Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le. Aïe! Ouais. Concentration. On est à trois niveaux de la fin, les amis. Pas eu de caisse. Ah oui d'accord Ah bah d'accord, ah bah super Ah bah en plus on repart direct Nous saouler ce niveau. Ils sont, ils sont quand même vénères les mecs. Hein. Oh là là. T'es sûr Oh non, des Civile. Ok. On va juste. Euh... C'est tout okay. ok. Hop euh, Peut-être qu'il fallait que je saute en face. Oh, il y a des pièges, et des bâtards Le trampoline juste ici là. Angelo, oh là, là là là là là, les gars, on va on va, on va la jouer prudent. Hein. Tant pis, tant pis pour les vies, mais waouh. Oh non, j'ai activé le. Le tourbillon Oh non Oh ça va me saouler là Même petit masque là, espèce de radin Ah oh, putain oh On en t'as une per Masterclass Oh non Mais non Chris t'as pas le droit de louper ça Eh hey, merde j'étais sûr, j'en étais sûr. Ça va être trop compliqué là. J'étais sûr. Je vais me faire niquer. Ah, C'est maintenant que tu me donnes la masque. Enfoiré. Là. reste une en plus on va pas tenter le diable en plus on est à la fin du niveau on va pas tenter le diable avec le masque on va essayer d'aller jusqu'au bout Ouah putain. Ouh. Ouh. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Plus que deux niveaux, et c'est un boss là On enchaîne le petit docteur Nitrus Brio Je me rappelle plus du tout comment on le bat celui-là. Comment on fait ce pour le battre celui-ci déjà Visiblement on le, bat, on le bat pas comme ça. Comment on fait déjà Je me rappelle plus. fait pour le bas je me rappelle plus quoi Putain, je me rappelle plus du tout comment on le bas C'est quoi ce bordel Mais comment on. Comment on le bosse. Euh... Ah merde, je crois qu'il y avait la solution là. Je crois qu'il y avait la solution. Ah saute dessus Bien vu, Younes. C'est une blague C'est une blague Oh non C'est une blague Après, il s'énerve, je crois qu'il se transforme et tout lui. Ça va me saouler. Ça va me saouler. Oh non Oh non C'était voulu C'est pour avoir 4 vies C'était pour avoir 4 vies oh Non mais ça c'est une blague Oh non j'ai pas sauté, j'ai pas sauté, mais qu'est-ce que je suis abruti J'ai pas sauté, j'ai pas sauté Là, il va me lancer combien là T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas ouais, C'est bien ce qu'il me semblait. Qu'après il s'énervait. Ah mais oui, il faut que je saute dessus Oh non putain faut tout recommencer c'est une blague Ah oh mais non mais j'ai même pas eu le temps de sortir Mais c'est déconné là Putain... Merde, je croyais que ça avait fini de sauter. Putain je me rappelais pas qu'il était aussi chiant ce boss Oh non mais c'est de l'arnaque, je suis le dessus Putain... Le blague sans déconner. C'est une blague. Casse les couilles là. Ça a l'air un peu compliqué. Bah c'est pas que c'est spécialement compliqué, c'est que c'est un peu claqué des fois. Hein. Des fois tu peux en faire deux à la fois, des fois non, c'est comme le jeu le décide en fait, c'est un peu relou là. Une blague Merde Putain Je regarde le chat Je regarde le chat Putain MAIS NON, MAIS NON, MAIS C'EST PAS POSSIBLE Ah oh, ça pète les couilles bordel Eh hey, merde, putain On va recommencer Je regarde le chat Putain, mais je, le chat, je vous maudis. Le chat, je vous maudis. Je, je vous le dis, je vous maudis. Je vais baisser le ça. Oh putain, bâtard! Non, mais c'est une blague, mais il s'arrête jamais de. Oh le mec, il s'arrête jamais de sauter quoi! On a même pas entendu gueuler, il a disparu! Il va me rendre fou ce boss, putain! Ok, ouais. et là là, tu peux le faire trois fois d'affilée. Je ne comprends rien à ce, à ce boss. Vraiment, je... Ok, je... je ne comprends absolument rien. Mais on va dire d'accord. Incompréhensible. C'est bon, je peux remettre le chat. Euh, le château de Cortex dans le Nord, on l'a déjà fait. Et salut Personne, je crois pas que je t'avais vu arriver. Si, peut-être, je sais pas. C'est le laboratoire. 36 caisses. Ça commence fort bien Mais ça, c'est pas, pas un truc de pute, ça, quand même De mettre une TNT dans les. Oh, sans déconner J'avais sauté... J'avais sauté... On va recommencer, voilà, fin de merci mon Attila En plus, il te force à aller vite avec les. Merci, Younes, pour le chat. Super chat. Mince. Euh... Non, c'est bon. Ah, étais sûr qu'il y avait deux caisses en haut que j'ai oublié. Ah merde, j'aurais pas dû finir en fait, j'aurais dû recommencer. Quel abruti. Ah quel con. Oh là là là là là là là là, qu'est-ce que c'est ça encore ça c'est euh... ah non faut que je revienne là faut que je revienne là. non oh mais non es par une porte es par une porte J'ai un seum monumental. Je... J'ai pas les mots là. J'avais pas vu, j'avais pas vu qu'il y avait ça. T'es sûr hein. Genre... Oh non J'ai fait demi-tour J'ai fait demi-tour Je me suis jeté sur lui, je me suis littéralement jeté sur lui. J'en étais sûr, je me précipite, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, putain, ça rend fou Mais quelque... C'est pas possible! Mais je suis carrément proche de la fin, c'est la fin! Eh bah ben voilà, nique ta mère. <rire> Putain Oh non ça fait revenir ici C'est pas une balle perdue Pling c'est un hommage J'en étais sûr, j'en étais sûr Non, mais il m'a pas touché. Ah. Oh non, putain, mais c'est pas possible. c'est pas possible ça rend fou ce jeu hein. putain salut Hugo Mais j'étais au-dessus, bordel euh. Je rage avec toi derrière mon tel ça rend fou <rire> Bon courage euh... mais comment je peux faire là Comment je peux faire pour aller chercher le casse là-haut Ça rend fou ça Un stri, c'est quoi ça C'est un truc contre les, contre les, pour se calmer Merci Hugo, pour les 5 subs offerts euh, Merci, tu es au top Waouh, là j'ai eu un gros coup de chance, du coup je regardais le chat. Oh putain... Oh non Ici que ça devient catastrophique, il nous reste deux vies, c'est mort. Comment ça se passe là Ok Waouh Putain cette chance Ok Ouais bah putain Ah oh, c'est les deux caisses du bonus Je suis dégoûté c'est les deux caisses du bonus ah. Dernier niveau les amis Dernier niveau C'est quoi ça D'accord C'est rien du tout Et eh bah, ben, ce niveau était très dur. Mais je suis content de l'avoir fait sans mourir. <rire> Allez, let's go. Bon. Merci, Yuns. Je sais, c'est pas simple. Hein. Ok, ça commence. Les vertes, je crois que je peux les renvoyer, c'est ça. Hein. Voilà. Ah l'enfoiré, je me suis fait piéger. Oh non Oh non! Oh, ça, ça... Putain, mais c'est pété sans déconner! Concentre-toi sur la. Oui, oh, bah c'est ce que je fais, hein! Merde, je suis en train de regarder la verte Va falloir me donner des masques là, je vous le dis hein. Con. Je voulais qu'ils tire en haut Ah bah génial Quand il me reste plus de vie j'ai un masque Ah oh putain comment j'ai pu louper ça Oh, j'ai fait le carré putain oh, je vais péter un plomb je vais tout envoyer ça va tout il y a tout qui va voler là il y a tout qui va voler ça commence à me saouler coucou m'explique sous ouais je suis à la fin mais là ça me rend dingue je pense qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je dois avoir moins de patience parce que là, vraiment, ça me gonfle de ouf! Ça m'a pas du tout touché, bordel! Oh non, je regardais le chat Salut Théo Bienvenue Théo À cause de toi, je viens de perdre Bravo Merci Théo <rire> C'est insupportable C'est insupportable j'ai tiré Ah, ça me rend dingue <rire> Putain, ça marche une fois sur deux Mais c'est insupportable, bordel C'est insupportable Salut ma Madag... Oh putain... Ah mais d'accord, ça rebondit. Ok. C'est quand même un jeu de ma boule. Hein. Quand même... je, je kiffe Crash, je m'en mais c'est quand même un jeu de ma boule. Hein. Oh. Mais c'est pas possible, mais hey, je suis abruti bordel de merde Mais oui je suis vraiment totalement abruti hein. C'est... C'est mal foutu quand même, tu te fais toucher mais tu te fais toucher grave à l'avance, ça rend fou bordel Ça rend vraiment trop fou bordel Même si t'es pas sur la boule bleue ça te touche, c'est un truc de fou A... Il y a une latence mais je crois qu'il y a un souci avec la DualSense Edge parce que ça me faisait hier aussi sur Hogwarts Et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, sup... une putain de latence Parce que ça fait plusieurs fois que j'appuie sur carré ça se veut pas Et hier sur Hogwarts c'était pareil J'en ai parlé en stream hier que j'avais l'impression qu'il y avait une latence sur les protégos et tout Et là sans déconner j'ai vraiment l'impression Merde putain Putain Non mais j'étais en l'air J'étais en l'air Ouais y'a vraiment une latence c'est pas possible hein Putain Entre La latence c'est le truc où tu te fais toucher mais... Eh hey merde putain je regardais pas C'est trop chiant Tu peux pas te baisser avec rond C'est dans le 2 ça Dans le 1 tu peux pas Putain mais qu'est-ce que je suis con Et oh Merde putain là je, regarde, je suis pas concentré j'aurai n'importe où Ah, mais j'étais pas en l'air J'étais pas en l'air Non mais je suis maudit, bien sûr que je suis maudit Ça me touche même si je suis, si je saute pas C'est n'importe quoi On ah, va bien finir par y arriver hein On va finir par y arriver En fait je, je sais même pas si c'est la boule verte ou la boule bleue qui me touche tellement que le jeu il est pas... Je... Les boules en fait elles tout suite, 10 000... Voilà. Enfin j'étais carrément pas dessus là. J'étais carrément pas dessus, c'est abusé. C'est abusé. C'est incroyable. En fait c'est tellement pas précis que je sais même pas si c'est la boule bleue ou la boule verte qui me touche en fait. Là c'est la boule verte, on est d'accord Mais comment je, je peux pas sauter et tourner en... Mais eh merde Putain je regardais pas On se fait pour jouer à crash, putain t'as raison Ça. Mais c'est quoi Qui m'a touché là, encore là Qu'est ce qui m'a touché Est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qui m'a touché, bordel oh Non mais à la fin c'est quand même... Tout ça pour un bisou à la fin, putain t'as raison. Oh, ça, ça rend... Je vais péter un plomb hein. Je vais péter un plomb Putain, ça me dérange pas de perdre mais là, que ce soit pété comme ça, ça rend fou C'est incroyable Ça me touche mais 30 ans à l'avance Ça rend dingue Ça rend vraiment trop dingue Je lis, je, je lis le chat comme un connard C'est mort, c'est mort de chez moi Mais j'arrive pas à les avoir Mais non, mais non Sois maudit, crache pour les me gratte Ça me grattait Ça me grattait Ça me gratte, gratte C'est pas possible Ça me gratte oh. Une fois que t'es sur les côtés, t'es es fini en fait. T'es foutu. Une fois que t'es sur les côtés, t'es... Merde la deuxième elle est partie direct j'ai pas vu Putain vivement CTR Vivement CTR CTR fait la version beaucoup plus classe et no Non mais t'as un problème avec les, rem et les remakes euh, en 7, hein Parce que le CTR nitro il est exceptionnel Et là, c'est vraiment le même gameplay, et là, par contre, je peux te dire que CTR, euh, je l'ai fini tellement de fois, euh, il est exceptionnel Et... Il y a autant de nostalgie, et je prends beaucoup plus de plaisir à faire le nitro qui me rend pas aveugle, que le premier qui... Euh... Enfin voilà quoi, maintenant c'est de la PS1, hein, quoi. Bah ça se voit que t'es rétro hein parce que... Voilà, J'étais en train de lire ton commentaire, et mec, j'accroche pas trop. Euh, on va dire. Ah ben on voit, on voit. Mais pourtant, euh, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que bah, pour Crash, c'est surtout CTR. Oh non, bah c'est bon nick. Et pour CTR, euh, il est exceptionnel quoi. Donc là, c'est un peu de la mauvaise foi quand même. Hein. T'as vraiment le même jeu avec du contenu en plus, avec euh, un gameplay qui est exactement le même, mais en joli. Donc je vois pas là, au cas où il y, y a des remakes, ça dénature un petit peu, je suis d'accord. Mais alors, Crash et Ctr et Spiro. Putain, c'est vraiment les remakes où on peut juste dire euh, Bah merci en fait. Je. Là j'avoue que je comprends pas trop le. Là c'est vraiment pour dire, bon ben bah, voilà, je.. Moi je suis un joueur rétro, je.. Mais c'est pas bien pour les nouvelles générations. Hein. Je peux te dire sans, sans prétention euh, que j'ai joué euh, 100 fois plus à CTR que toi sur PS1, c'est sûr et certain, vu le nombre heures que j'ai passé. Et bah je suis euh, en kiff total sur, sur le remake. Hein. J'en étais sûr, j'en étais sûr, en fait, il n'y a aucun... Allez une dernière fois bordel Wouh Ouh. avant 22h hein. lui a passé une bonne Saint-Valentin au moins hein. Oh là là, il m'aura fait suer. Hein. Eh ben, les amis. C'est sur ce duel que s'achève le premier Crash Bandicoot. Et comme il nous reste une heure de stream, on va passer euh, du coup bah, à la suite. Hein. Waouh! Alors après, dans, dans le débat euh, dans le débat remake, il y a des remakes qui servent et qui permettent de redécouvrir sans dénaturer le jeu. Et pour moi, c'est le, le cas de, de de CTR et des crashments d'écoute. Et qui, pour moi, bien sûr, ils sont géniaux et ils servent autant aux, à la nouvelle génération qu'aux vieux. Enfin, à ceux qui l'ont découvert parce que, ben bah, voilà, bon, honnêtement, je suis fan de crashement d'écoute. Il n'y a aucun intérêt de le faire sur PS1 aujourd'hui. Tu l'as en version PS4 qui est magnifique et qui a le même, les mêmes, euh, le même gameplay. Il n'y a strictement aucun intérêt. Après, tu as les remakes qui vont dénaturer, comme Resident Evil 3 qui a enlevé plein de trucs imp importants. Euh, et là, ok, là je suis d'accord avec toi, euh, Rancid. Et, et là, euh, bon, bah là c'est un peu pété et je comprends pas trop. Et t'as des remakes comme Spyro qui eux, en plus de faire le même gameplay mais avec des graphismes magnifiques, rajoutent des cinématiques en plus. Et donc là, voilà, donc euh, voilà, mais en tout cas pour les remakes de Crash et surtout CTR, c'est quand même beaucoup de mauvaise foi là. Parce que CTR, je pense que je, ça va être le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie sur PS1, parce que je l'ai fait sur PS1, je l'ai fait sur PS2, je l'ai fait en, en version digitale sur PS3, je l'ai fait en version digitale sur PSP, sur PS Vita, avant de faire la version Nitro Nitrofield. Mis à part que la version nitro elle est beaucoup plus difficile en difficile, mais sinon c'est le même gameplay, c'est juste l'IA qui est pété. Et donc c'est un bonheur, quoi. Bon les amis, on va passer sur Crash Bandicoot 2.